Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. À partir de cette semaine, les épisodes d'Inside seront un peu particuliers. En effet, comme l'explique Jared, CIG prépare la CitizenCon et se réserve donc du contenu pour ce jour spécial. Une nouvelle section de Inside voit donc le jour et s'appelle Origin Stories. Dans cette section, nous en apprendrons un peu plus sur les développeurs qui composent les fantastiques équipes de CIG. Et nous commençons tout de suite avec Steph Bedford, productrice pour Star Citizen. Avant de rejoindre le monde du jeu vidéo, elle souhaitait évoluer dans le milieu équestre, mais durant ses études universitaires, le jeu vidéo alluma une étincelle qui finit par devenir une passion ardente. Une fois ses études terminées, elle commença à envoyer des CV à travers toute l'industrie afin de décrocher un poste, ce qui l'amena à débuter chez PlayStation, puis il y a environ un an, chez CIG. Elle a travaillé depuis en tant que productrice sur le projet Nova Tank et est maintenant en charge du RS, actuellement en phase de Greybox. Son rôle durant les phases de développement est de s'assurer que les équipes ne perdent pas de vue leur objectif et de s'assurer que tout soit fait pour que le joueur prenne plaisir à jouer. Et bien qu'elle ne puisse pas parler de nombreux autres projets en cours, elle peut nous parler du Vulture, dont la création a débuté, ce qui veut dire que les équipes doivent déterminer le temps que prendra le développement du vaisseau et l'échelle du projet. Steph devra s'assurer que tout se passe pour le mieux et régler des problèmes s'il y en a, pour que le culture arrive entre nos mains au moment prévu. Elle permet donc à Star Citizen de progresser chaque jour un peu plus pour que le jeu puisse voir le jour tel qu'il a été imaginé. Et comme nous le disions en début de vidéo, la CitizenCon perturbe grandement le déroulé des émissions. C'est pour cela que nous avons droit à un nouveau sprint report. Commençons par les essais de refueling. Ce système se base sur le travail effectué pour le docking, permettant d'itérer sur une technologie déjà disponible. Et bien qu'il n'était pas certain que cela puisse fonctionner, les premiers tests ont été extrêmement concluants. Mais même si l'approche est validée, il reste encore beaucoup de travail avant que la fonctionnalité ne soit opérationnelle. Passons maintenant au nouveau système de largage de bombes développé par l'équipe véhicule, qui sera utile pour de nombreux vaisseaux, dont le A2. Tout comme pour le refueling, l'équipe a décidé d'utiliser une technologie préexistante en partant du nouveau système de missiles, mais en désactivant l'allumage. Comme le refueling, il reste encore énormément d'étapes avant que la fonctionnalité ne soit terminée, mais les premiers résultats sont prometteurs et permettront d'arriver à un véritable mode de largage, permettant possiblement plus de précision que durant ces tests et un guidage minimal. L'équipe véhicule travaille également sur des effets d'intoxication lors du pilotage qui ajoutera des temps de réponse plus longs ou des exagérations dans les commandes et pour parfaire le tout, un petit peu d'aléatoire. Ajoutez à cela l'effet visuel et voilà le résultat. Toujours concernant les vaisseaux, le Redeemer continue de progresser dans la phase Greybox avec ici la station de tourelle télécommandée, la tourelle manuelle, le module d'habitation l'armurerie la machinerie et enfin l'entrée arrière qui est en phase final art Bien qu'Horizon soit désormais sur le live, toutes les zones ne sont pas encore accessibles. Et nous pouvons voir ici un aperçu du showroom de Crusader, qui devrait arriver normalement en 3.16. Dans cette zone, vous pourrez tout apprendre sur l'histoire du constructeur et de ses vaisseaux. Et qui sait, nous pourrons peut-être un jour y voir le Genesis Starliner. Pour finir, jetons un œil au développement du système Nix. Ce que vous voyez ici est la phase de création des height maps mais sans l'atmosphère permettant de mieux juger le rendu des couleurs et des formes. Et grâce au développement continu de la planète Tech, les artistes peuvent aller encore plus loin dans les variations de terrain et de couleurs avec des dégradés encore plus impressionnants qu'auparavant permettant de choisir entre des transitions abruptes lorsque c'est approprié et plus douces ailleurs.